Je vais illustrer l'ingénierie écologique par quelques exemples tir, tirés de différents milieux avec différentes approches. Alors cette, cette liste d'exemples a en fait été élaborée par un groupe de travail euh, qui euh, a voulu illustrer la diversité euh, des solutions proposées par l'ingénierie écologique. Et Au cours de cinq exemples, je vais d'abord poser un problème. Vous euh, précisez quelle est la solution envisagée par l'ingénierie conventionnelle puis la solution proposée par l'ingénierie écologique. Alors, tout d'abord, on va parler de milieux marins et littoraux et de lutte contre la montée des eaux. Alors, un exemple concret, ce sont les inondations qui ont lieu dans les polders aux Pays-Bas. Ces inondations, comme à Zuid-Beveland en 1953, ont été responsables de très nombreuses personnes qui ont été tuées, d'animaux de ferme qui ont été noyés, de terres agricoles inondées et de bâtiments détruits. Cela se comprend bien quand on regarde la topographie des Pays-Bas, avec toutes les zones en rose sur la carte qui se situent sous le niveau de la mer. Et donc c'est un cordon de digues et de dunes qui protège en fait, ces zones de euh, l'inondation par la mer. Mais dans un contexte de changement climatique où il y a une fonte des glaces et une montée du niveau de la mer, eh bien, la menace devient de plus en plus importante. Alors certaines personnes qui sont plutôt habituées à l'ingénierie civile, à l'ingénierie conventionnelle, proposent en fait d'arracher les arbres qui se développent sur les digues et qui les dégradent et de rehausser de quelques mètres le niveau de la digue, ce qui a des conséquences financières extrêmement importantes, hein, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Euh, une autre solution préconisée par l'ingénierie écologique, c'est de faire pâturer des moutons sur cette digue pour limiter l'implantation de végétaux ligneux qui détruisent la digue avec leurs racines. Et puis également d'implanter des herbiers marins dans la mer afin de limiter la montée des eaux lors de la marée haute. Et on arrive grâce à ce type d'herbiers marin à réduire de quelques dizaines de centimètres le niveau de la marée haute ce qui peut éviter un débordement de la digue. Un deuxième exemple concerne les milieux montagnards dans lesquels les, les, des ingénieurs sont confrontés à des problèmes de chutes de blocs rocheux, de glissement de terrain et également d'avalanches. Alors, ces chutes de blocs euh, produisent des dégâts considérables sur les infrastructures routières, coupant parfois des vallées du reste du monde et dégradent également des habitations. Pour lutter contre ces chutes de blocs de pierre, on peut installer euh, en ingénierie conventionnelle des filets pour retenir les pierres ou des merlons euh, équipés de pneus pour euh, retenir en fait, ces chutes de blocs de pierre. Une autre solution euh, développée par l'ingénierie écologique, c'est en fait de réfléchir à la structure des peuplements arborés euh, alors en faisant des expérimentations de lâcher de blocs ou des modèles de, de chutes euh, de, de blocs de pierre. Euh, blocs de pierre qu'on va faire passer dans des forêts dont on fait varier les essences d'arbres et la structure d'âge des peuplements, c'est-à-dire la taille en fait, des, des troncs d'arbres, afin de déterminer quelle est la, la structure du peuplement arboré qui va être le plus, la plus apte à faire barrière à ces blocs de pierre. Pour les avalanches, on a également des problèmes de dégradation des infrastructures, des habitations, des voitures. La solution préconisée en ingénierie conventionnelle consiste à mettre des filets ou des râteliers dans la zone de départ de, du manteau neigeux, pour le, la, le fixer, ce manteau neigeux, ou dans la zone d'écoulement pour stopper ou dévier euh, l'avalanche. Le problème, c'est qu'on arrive à des montagnes qui sont absolument saturées euh, de ces infrastructures, euh, ce qui nuit considérablement à l'aspect esthétique euh, de ces montagnes. Or, on sait que le tourisme dans les régions montagneuses est une activité financière importante. Donc, pour éviter cela, on peut faire appel à une solution d'ingénierie écologique. Alors, des écologues se sont rendus compte que les, les départs d'avalanches sont assez liés en fait à une dégradation de, du couvert herbacé, notamment sur les pistes de ski qui peuvent jouer un rôle de, de toboggan pour le tapis neigeux. Leur, leur solution, c'est de faire pâturer des vaches sur ces pistes de ski car, avec les empreintes euh, des sabots des vaches, on va avoir des, des micro-reliefs qui vont se former, des petites trappes qui vont piéger en fait, les graines, l'eau et la matière organique et en fait favoriser la revégétalisation. Et, euh, en faisant pâturer, on évite d'avoir également des herbacées très grandes qui vont se coucher sous le manteau neigeux et euh, favoriser le décrochement de ce manteau neigeux. Car si les animaux pâturent, ils ne vont laisser que la base des plantes qui va... En fait, augmenter la rugosité et retenir ce manteau neigeux. Euh, sur les milieux agricoles, euh, les problèmes qui sont fréquemment rencontrés, euh, c'est euh, notamment euh, la dégradation des sols et notamment euh, leur compaction. Alors, cette compaction euh, a été observée euh, dans les milieux tropicaux, car dans, dans les sols tropicaux, la porosité et euh, la vie du sol, en fait, est très importante pour maintenir euh, sa fertilité. En utilisant des pesticides, on a détruit la faune du sol, donc on a perdu cette porosité, les sols se compactent et les racines des plantes ne peuvent plus se développer correctement. Une solution qui pourrait être envisagée par l'ingénierie conventionnelle, c'est de labourer, mais euh, quand on est sur des plantations pérennes, donc avec des, des plants de thé qui sont installés pour plusieurs années, sur des pentes relativement raides, eh bien le labour euh, paraît euh, difficile à appliquer et pourrait même euh, en fait, être problématique, car euh, il pourrait favoriser en fait, des processus d'érosion sur ces pentes raides. La solution préconisée par l'ingénierie écologique, euh, qui a fait l'objet d'un brevet qu'on appelle la fertilisation euh, bio-organique, c'est de réintroduire des vers de terre et de la matière organique dans des micro des tranchées que vous voyez sur, euh, sur la photo de la plantation de thé en Inde. À partir de ces fosses où on met euh, différents types de matière organique et des vers de terre, eh bien, on va avoir une diffusion, dans, une propagation dans l'ensemble de la plantation des organismes du sol, et en particulier des vers de terre. Et on va avoir ainsi une restauration de la porosité du sol et une réactivation en fait, de tout un tas d'organismes qui vont former un réseau trophique et qui vont participer au flux de nutriments dans le sol. Alors, Cette technologie en fait, a, a amené à euh, considérer des, des résultats assez impressionnants, puisqu'on a sur certains horizons du sol une multiplication par 15 de la quantité d'agrégats. et Ces agrégats en fait, permettent de restituer une porosité au sol. Euh, grâce à cette technologie purement euh, organique hein, ou biologique, euh, on atteint des mêmes rendements que ceux obtenus avec une agriculture conventionnelle avec beaucoup d'intrants et euh, des personnes qui goûtent le thé en aveugle ont mis des notes supérieures à ce thé produit de, grâce à la technologie FBO par rapport à du thé produit de façon conventionnelle. De plus, euh, on peut espérer euh, des revenus améliorés pour les agriculteurs qui utiliseraient cette technologie euh, car ils pourraient vendre le thé comme un produit issu de l'agriculture biologique. Enfin, un dernier exemple, cette fois-ci, qui concerne les milieux urbains et la construction de technosols. Euh, alors cette, euh, cette problématique, en fait, euh, vient de deux problèmes qui se sont rencontrés et qui ont fini par déboucher sur une solution. Euh, premier problème, c'est euh, la gestion des déchets du bâtiment. Quand on construit un bâtiment, il faut excaver des quantités de sol profond, très importantes, euh, et les véhiculer par des camions. Donc euh, il y a un coût financier important et un coût environnemental aussi avec des émissions de CO2 les transporter dans des milieux euh, naturels ou des milieux agricoles dans lesquels on met en place des décharges. Ces décharges euh, causent des nuisances euh, extrêmement importantes pour euh, les habitants et euh, les élus euh, de, de ces communes souvent s'insurgent contre ce type d'installation. Euh, D'un autre côté, en milieu urbain, afin de répondre euh, à la demande de zones de récréation pour la population, euh, les services espaces verts des collectivités mettent en place ben, des, des espaces verts euh, et un des plus gros budgets pour la mise en place de ces espaces verts, c'est en fait le sol qui doit être amené, euh, alors de la, de la terre végétale qui va être prélevée dans des milieux naturels ou dans des milieux agricoles, là encore transportée jusque dans les villes euh, et euh, implantée euh, avec de la végétation. Alors, il est possible d'éviter ces doubles flux euh, de la ville vers les campagnes et de la campagne vers les villes en instaurant un circuit court au sein des villes et en réutilisant les matériaux issus des activités du bâtiment, qui sont purement minéraux, puisque ce sont des horizons de sol profonds, en circuit court pour la fabrication d'espaces verts. Et pour ceci, on va combiner cette matière minérale issue des horizons profonds avec du compost de déchets verts, qui va être lui aussi produit en milieu urbain, grâce à la tonte et aux coupes d'arbres de ces milieux urbains. Et si on mélange ces matériaux et qu'on les soumet à l'activité des racines et des vers de terre, eh bien, on va avoir la formation d'agrégats. Euh, encore une fois, ces agrégats qui sont l'élément de base du fonctionnement d'un sol. Euh, on va avoir une bonne association organo-minérale. Euh, qui va redonner en fait, des propriétés au sol en termes de stockage de carbone également, donc un intérêt pour la lutte contre les changements climatiques, en termes de fertilité, donc un intérêt pour la croissance des plantes, en termes de rétention d'eau également, donc euh, intéressant également pour le, le stockage d'eau et la, le, la lutte contre le ruissellement euh, en milieu urbain. Ainsi, il existe tout un panel de solutions qui vont de l'ingénierie écologique à l'ingénierie conventionnelle et qui reposent plus ou moins sur l'auto-organisation des écosystèmes ou sur des infrastructures produites par les humains. Euh, on peut ainsi penser dans un premier temps à conserver la diversité et les services écosystémiques qu'elle fournit à la société humaine. Quand cette diversité a été malheureusement érodée, eh bien on peut imaginer de favoriser la recolonisation de certaines espèces, par exemple en aménageant des corridors écologiques. Puis quand les capacités de dispersion des organismes ne sont pas suffisantes, eh bien on peut tenter de réinoculer ou de manipuler euh, cette diversité afin de, de promouvoir certains services écosystémiques. Et enfin, dans certains cas, il n'y a pas d'autre solution que les technologies euh, fabriquées par les hommes. Euh, quand on réfléchit à ce choix entre ingénierie écologique et ingénierie conventionnelle, on peut espérer substituer des solutions d'ingénierie écologique aux solutions d'ingénierie conventionnelle dans un maximum de cas, mais ça n'est pas toujours possible. Parfois, il faut réfléchir à leur complémentarité. Et euh, en fonction de l'espace disponible, euh, donc il faut souvent beaucoup d'espace pour des solutions d'ingénierie écologique, en fonction de la nature du risque, quand un risque va être très élevé, souvent on va plutôt faire confiance à des solutions d'ingénierie conventionnelle, et quand le, quand le coût des infrastructures humaines est très élevé, là dans ce cas-là, on va avoir tendance plutôt à se reporter sur des solutions d'ingénierie écologiques. Eh bien, euh, selon ces trois critères, en fait, on va pouvoir faire les choix les plus pertinents entre ingénierie conventionnelle et ingénierie écologique.